Faites le bilan de votre vie, Vous positionnez vos visions, revoyez vos plans d'action, repensez vos forces face aux enjeux actuels et agissez encore. Croyez en vous et travaillez du pour y arriver, peu importe la difficulté, tenez bon jusqu'au bout.